Ça résonne « je me fais violence », ça résonne euh... « Alors, je me fais violence », ça veut dire « je suis obligé d'avoir quelque chose, d de créer une expérience violente dans ma vie pour pouvoir euh, retirer des choses de moi, retirer des croyances de moi. Euh, comme si tu étais obligé de passer à la machine à laver à chaque fois que tu devais euh, changer, accepter de changer en fait. Voilà le... J'ai l'impression que pour toi, Coralie, ce soir, c'est la thématique pour toi. C'est accepter de changer en douceur. Accepter de... que tu euh, n'es pas obligé d'aller affronter un ours pieds nus avec euh, un cure-dent euh, comme cela, mais que tu peux euh, faire autrement. Que tu as les manettes. Tu n'es pas juste... Un, une marionnette aux mains d'une conscience qui n'est pas toi. Tu as les manettes, tu as les commandes, tu as les rênes à travers des choses très concrètes du quotidien, à travers thé ou café, à travers je vais à son, ce rendez-vous ou je n'y vais pas. Et en fait, en allant... Enfin là, je suis en train de renvoyer l'information directement dans le groupe, mais en allant dans les choses très concrètes et qui ont l'air apparemment très séparés de la spiritualité, de cette conscience, en fait, on y va directement. Quand on accepte de vivre pour soi, en tant qu'individualité, on accepte euh, le rôle que nous a donné cette conscience. On accepte la mission de vie que nous a envoyée l'âme, pour parler euh, en mode spirituel. Pourquoi l'accident de voiture Parce que tu as besoin d'aller voir ton rapport à ta famille, ton rapport, au ton rapport à la féminité, ton rapport au pouvoir. Euh, ouais, principalement ça. Parce que dans ta structure, énergétiquement parlant, euh, je vois vraiment quelque chose te tirer vers le bas, mais vraiment une connexion au bas à tes ancêtres, à ta féminité, donc à tous tes ancêtres féminins euh, et donc, forcément et par truchement ton rapport au masculin, euh, ouais, ta question est très floue donc, et en même temps très spécifique parce que tu me parles d'un accident de voiture, mais j'ai pas l'impression que tu me parles de toi réellement en fait. Euh, ouais, il y a ça aussi. Il y a aussi le côté euh, par quel moyen toi tu acceptes d'être en pleine lumière. D'assumer euh, d'assumer qui tu es au niveau humain. Ouais, non, mais je retombe sur l'individualité. Je retombe sur ta manière d'être femme. Euh, pourquoi l'accident euh... Ouais. Pour trouver une autre voie. Ok, non, je, je retourne sur ce que je dis et je ne peux pas te dire plus que ça, Coralie, parce que euh, c'est ce que je te disais au départ. La fluidité. Le côté, tu as les rênes, tu as les manettes et tu peux mettre en œuvre des mouvements, des nouveaux, des nouveaux choix à travers la douceur, à travers quelque chose qui n'est pas brut, qui ne va pas, pas te couper un bras pour te faire comprendre euh, la préciosité d'être de, de, incarné. Voilà ce, que ça, voilà ce que ça résonne. Cette question me mine de rien, en fait. Me, me, me touche profondément. Et j'ai vraiment envie, là, maintenant, d'aller dans ce ressenti personnel. Parce que c'est puissant, putain. Ce que, tu, ce que tu apportes au groupe Coralie, c'est une forme de... Une forme de « je m'en foutiste » de soi-même. Comme si tu te laissais de côté. Au point où tu peux t'entailler un bras, ça ne va pas te faire de mal. Au point où même la violence que tu t'es faite, la violence qu'on t'a faite, tu la minimises. À quel moment... Ah voilà, c'est ça, c'est le thème de la colère. À quel moment est-ce que tu sors ta colère À quel moment est-ce que tu sors la guerrière en toi J'ai envie de dire, j'aime pas utiliser ce genre de terme, mais c'est ça. Et c'est aussi une information que je renvoie dans mon groupe, c'est à quel moment est-ce qu'on accepte d'aller au front Mais aller au front, ça ne veut pas dire être un guerrier, une guerrière, ça ne veut pas dire être brut avec les autres. Qu'est-ce que moi je sous-tends euh, derrière ce, cette vibration, derrière ce choix d'être un guerrier, une guerrière C'est le côté « je m'affirme », c'est le côté « je pose mes limites ». Quand je vous disais tout à l'heure que ce serait le thème de la soirée... Euh, vraiment, on est sur ça. Hein. Poser tes limites, euh, accepter d'exprimer ce qui, ce qui fait, ce qui est en train de bouger au fond de toi lorsque tu es en face d'une situation, et que tu n'as pas besoin de te faire violence à l'extérieur pour faire bouger des choses en toi. Tu peux simplement en fait, suivre le fil du courant, et donc reconnecter à cette fluidité en toi, en disant en acceptant de t'exprimer en tant que femme, mais en tant que femme pleinement incarnée, pas en tant que femme dans le genre euh, l'archétype de la féminité, douceur, euh, écoute. Parce que ça, pour moi, ce n'est pas la féminité. c'est Non, ce n'est pas la féminité. Clairement pas. c'est pas l'information que j'en ai en tout cas. Tu peux être à la fois une brute épaisse et la plus douce des personnes. Tu peux mettre un, un stop à une personne en exprimant ta vérité, ta colère, ta tristesse, ta joie, ta peine en étant soit super brute à l'extérieur ou super douce à l'extérieur. Tu es libre, comme je le disais tout à l'heure, de déplacer la limite de l'expression que tu fais, de l'expression de toi-même. Voilà comment je pourrais le dire pas obligé, tu peux être spectaculaire. Dans, dans, dans ton mail, dans ta question, c'est vraiment le mot qui résonne fortement comme étant la clé, comme étant la solution. Je veux être spectaculaire. Je veux être l'héroïne de ma vie. Je veux être le personnage principal de, de, du film que je suis en train de vivre. Et pour le groupe, qu'est-ce qu'on a Ouais, c'est exactement la même chose. Acceptons de foutre la merde, parfois. Acceptons euh, de se mettre au centre de, de, de, de cette foule, de se au centre de cet environnement, que ce soit familial, personnel, euh, professionnel, et jouons la note qui résonne en nous maintenant. Parce que c'est l'authenticité de, de l'instant. Même si c'est hors des conventions, même si c'est hors des limites, même si ça se fait pas de dire ça, même si je vais être méchant ou méchante si je dis ça, même si l'autre va être détruit si je dis ça, et je veux pas faire du mal à l'autre parce que je suis un gentil, je suis une gentille. J'ai l'impression que le groupe de soi ne veut plus de ça. Voilà pourquoi ça sort. Parce que moi aussi, ça résonne avec moi quand je vous dis ça. Parce qu'au fond, on n'a pas envie d'être le gentil petit garçon ou la gentille petite fille qui dit « amène à tout ». Qui dit « t'es en retard de trois heures, c'est pas grave, aucun souci, je me suis occupé ». On a envie de foutre la misère aux autres. Et quand je dis foutre la misère, n'imaginez pas quelque chose, n'imaginez rien en fait. Foutre la misère, ça veut dire, pour moi, jouir de la vie. C'est-à-dire jouir de la libre expression que j'ai, que tout le monde a. Parce qu'au fond, on est libre. Au fond, on est cette liberté de pouvoir jouer toutes les palettes d'émotions, jouer, jouer toutes les palettes de choix qui puissent exister en ce monde. Et voilà ce qu'on ne qu s'autorise pas, putain. Voilà où est notre limite. Est-ce qu'on s'autorise à jouir de cette liberté Ou pas Et c'est vraiment ça. Hein. On ne peut pas se départir de... On peut le faire. On le fait. Au fond, parce que ça vibre dans le groupe de ce soir. On se décale de soi-même en s'enfermant dans une règle créée par soi ou créée par les autres. Et donc, on est, on est, on est, on est, on, se... on veut respecter l'autre. La règle que nous, a, que nous impose cette société-là ou cette famille ou ses collègues de travail, on ne peut pas faire allégeance à la fois aux autres et à la fois à soi-même. Au bout d'un moment, ça vibre « je veux me respecter », ça vibre « je veux me faire du bien », ça vibre « je veux être honnête et intègre, surtout intègre avec moi-même ». À quel moment on le fait À quel moment on dit « stop » ou on dit « ok ». Voilà.